En tout cas, euh, Jean-Luc, de nous avoir euh, donné cette, cette nouvelle inspiration avec euh, effectivement une façon de voir, euh, de peut-être de sortir du cadre euh, d'une autre manière. C'est vrai qu'on nous dit souvent d'être positif, etc. et tout, euh, mais euh, là c'est d'une manière euh, plus constructive. Euh, donc moi, ce que j'ai bien aimé, c'est les exemples qui nous, qui nous démontrent que bah, même les, les 10% négatifs euh, peuvent être euh, utiles et qu'il faut savoir euh, bah, les utiliser pour les transformer euh, avec euh, bah, l'intelligence collective, avec euh, d'autres euh, approches intéressantes. Donc moi, ça m'a vraiment plu. Et, euh, et je dirais que ce que je retiens, c'est de mettre en application euh, certains principes euh, simples, euh, ne serait-ce qu'avec des post-it sur quelques solutions euh, à identifier avec nos équipes quand il y a des problèmes, et retenir, choisir une solution, et puis la mettre en application, tout simplement. Merci à toi, gars.